Bonjour les amis, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la psychologie en trading. C'est un facteur très important auquel vous devez vous intéresser lorsque vous faites du trading parce que vous pouvez avoir des limitations dans vos performances simplement pour à cause de blocages psychologiques. Ce sont parfois des blocages psychologiques dont vous n'avez pas conscience des choses de votre passé qui vous font en sorte que vous avez par exemple peur de prendre des risques ou que vous êtes trop timoré, donc peu importe mais si vous voyez que vous n'avez pas de bonnes performances malgré que vous avez une bonne méthode de trading comme celle que je vous propose dans mes formations, eh bien, regardez cet aspect-là, la psychologie peut être euh, très importante et faites-vous aider par euh, un psychothérapeute, alors ça ne veut pas dire que, que vous êtes fou, que vous êtes malade du cerveau, non, non. tout le monde euh, en fonction de son vécu, en fonction de, de, de ses parents, de sa vie antérieure peut avoir euh, certaines choses qu'on peut facilement améliorer avec des techniques éprouvées qu'utilisent les psychothérapeutes qui vous permettront certainement euh, d'augmenter fortement vos résultats grâce à une libération de certains blocages que vous avez. Donc je m'intéresse en ce moment à ce domaine-là et je vais essayer de transmettre à certains de mes étudiants des solutions pour ça euh, de manière à ce que eh bien, les, les rendements explosent puisque ce n'est pas la technique qui est, qui est en cause puisque Ma technique, celle que j'enseigne à mes étudiants que vous trouvez dans ma formation est éprouvée. Donc euh, il y a des traders qui gagnent des millions tous les ans avec cette méthode. Donc ce n'est pas ça. Si vous avez un blocage avec, euh, dans vos performances, eh bien, c'est probablement qu'il y a un déclic psychologique qui doit se faire et que vous arriverez euh, très facilement normalement à résoudre cela avec euh, quelques séances avec un professionnel euh, de la psychothérapie. Donc euh, songez-y, euh, je peux vous donner euh, des adresses de personnes euh, qui sont tout à fait compétentes pour ça, ça peut se faire à distance aussi, il n'y a aucun problème avec les, les technologies qu'on a actuellement, il n'est pas nécessaire d'aller voir euh, un psychothérapeute et euh, je peux vous dire que vos résultats vont certainement s'améliorer. Donc regardez euh, ce qui se passe, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là euh, je vous donnerai euh, des informations donc pour cela mais n'hésitez pas à me contacter également, expliquez-moi votre problème. Bon il ne faut pas rentrer dans, dans, dans les détails de votre vie, ce n'est pas ce que je veux mais si vous voyez qu'avec ma méthode vous avez certains blocages et eh bien peut-être à ce moment-là que je peux vous, vous aider, vous renseigner des personnes qui pourront certainement euh, vous aider dans ce domaine-là. Donc si vous cherchez une bonne méthode de trading, vous l'avez avec mes formations euh, et si après vous voyez qu'il y a quelque chose malgré tout qui coince, si vous avez bien étudié la formation, si vous l'avez bien euh, testée, et eh bien à ce moment-là il y a peut-être un blocage à un moment donné. Ça peut être un blocage parce que vous n'arrivez pas à risquer 10 euros ou 100 euros, euh, il y en a certains qui n'arrivent pas à, à, à, disons à risquer 100 000 euros, bon tout dépend du capital que vous avez bien sûr, mais euh, à, à contrario, bon, il y a des gens qui prennent des risques incroyables, qui font des performances, euh, qui gagnent des centaines de milliers d'euros et puis qui les reperdent aussi vite. Donc ce n'est pas bon non plus, donc à ce niveau-là aussi, il y a des choses à régler. Donc, euh, songez à ça, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans vos performances, malgré que vous avez une bonne formation, eh bien euh, probablement qu'il y a quelque chose à régler au niveau, euh, à ce niveau-là, au niveau psychologie euh, du trading. Voilà, j'espère que vous appréciez ma vidéo, mettez un pouce vers le haut, partagez-la, euh, vous voyez le temps qu'on a ici à Tenerife. Euh, c'est bon pour le moral, hein. si vous avez un, un manque de soleil, et eh venez ici à Tenerife. Abonnez-vous à ma vidéo et je vous retrouve très prochainement. À très bientôt, au revoir.